On est de retour avec notre ami Serge Gagnon à CFRH 88.1 et 106.7. Serge, continue sur le même sujet, puis euh, euh, parle-nous des grands marcheurs. C est, c est la philosophie en arrière de ça, c'est exactement quoi? Là. C'est ça, c'est que ça a donné euh, deux grands sentiers, euh, un qui va d'est en ouest de l'Atlantique au Pacifique, puis un qui va du sud au nord ou du nord au sud, entre la Baie James, la baie du puis le Golfe du Mexique. Fait que sur cette route-là, en plus de la fonction des grands marcheurs de, de revenir euh, à Pipestone, de s'asseoir puis de raconter les histoires qu'ils avaient apprises durant leur voyage. Euh, il s'est parti aussi un, une économie. Ça fait que c'était les routes ou les, les, les, les routes de traite, les routes de partage, les, les routes de. de comme on fait pour l'économie, les, les choses bougeaient là-dessus, euh, les produits, les biens, euh, ce qu'on produisait, euh, l'artisanat, la, euh, les pipes, la pipestone parce qu'il n'y en a pas partout, il y a juste quatre endroits aux États-Unis où tu peux le, avoir la calcinite euh, rouge, puis la plus molle, la plus malléable, euh, vient de pipestone. So. Pour Pipestone, il était à la croisée de ces deux sentiers-là. Puis un plan économique, un plan euh, politique, on avait un système économique, on avait un système politique, tout fonctionnait. Tu as ces deux sentiers-là majeurs, puis ensuite, tu en as d'autres euh, qui vont nord, sud, est, ouest. Ça fait un gros quadrillé, un peu comme nos autoroutes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils euh, connaissait les histoires des Mi'kmaq. Euh, Ils connaissaient autant les histoires des que les histoires des Apaches, que les histoires des Incas. Tu vas là-bas, tu peux t'asseoir, tu peux écouter toutes ces histoires-là de la bouche de quelqu'un de là-bas. C'est pas mal bien. Euh, moi, j'ai pris cette histoire-là, je l'ai convertie un peu parce que euh, l'Ontario avait décidé d'avoir une composante euh, Première Nation Métis Inuit euh, dans tous les curriculums de la petite enfance au niveau universitaire. Euh, Puis ça, c'était suite à une des, euh, des recommandations du comité de vérité et de réconciliation. Euh, et ils nous demandaient d'aller euh, rencontrer les professeurs, d'aller rencontrer leurs élèves, puis de, de leur expliquer. Puis tu sais, les Premières Nations, Métis Inuit, les Premières Nations, Métis Inuit, ont un peu, euh, ont un peu euh, la, une, une façon de, de penser et de, et de, de faire euh, qui est circulaire. On, on, on observait beaucoup. On n'avait pas de TV, on n'avait pas de radio, on n'avait pas d'Internet, on n'avait certainement pas de Zoom. Là. Puis, on, on c'est quoi qu'on fait? Bien, on s'assoit et on observe autour. Puis, en observant autour, on s'est aperçu que tout est cyclique, tout est circulaire. Fait qu'on a adopté ça. Comme, comme façon de vivre, comme façon de penser, d'approcher de, de, les choses. Euh, les Européens, eux, sont extrêmement linéaires. Tu sais. euh, on va prendre l'alphabet, euh, Par exemple, dans le curriculum, ben, tu commences à la lettre A, puis tu finis à Z, puis euh, tu ne fais pas B avant A, puis tu ne fais pas C avant A, tu fais A, B, C. Euh, chez nous, pas tout à fait comme ça. Ça fait avec l'histoire des grands marcheurs, euh, tu peux parler de tout euh, ce qu'il y a d'inclus dans le curriculum. Tu, tu peux euh, parler des noms des différentes tribus, puis comment ça s'écrit. Ça s'écrit avec des lettres, puis pas nécessairement ABC. Euh, si on parle des Ojibwe, on va commencer par la lettre O. Euh, et on va continuer comme ça, mais à la fin de l'année, à la fin du siècle, euh, les enfants vont avoir couvert l'alphabet au complet. On leur parle de gé géographie. On, on leur parle des différentes géographies à travers notre beau pays là, qui est le Canada ou l'Île de la Tortue au complet. On, on leur parle que c'est bien d'approcher différentes cultures avec un esprit ouvert puis avec l'intention de je vais apprendre comment toi tu fais les choses. Ça veut pas dire que je vais changer ma façon de faire les choses, mais je vais m'asseoir puis je vais apprendre comment toi tu fais les choses. Je vais essayer d'apprendre ta langue. Je vais essayer d'apprendre tes chansons. Fait que je vais pouvoir m'asseoir puis fêter avec toi. Je vais pouvoir chanter avec toi. Puis je vais apprendre comment tu fais à manger. Puis je vais être capable de faire un festin. Puis de t'inviter au festin. Puis tu vas trouver ça bon. Puis je vais garocher quelque chose là-dedans que ma mère m'a appris comment faire. Fait que tu vas goûter toi aussi à d'autres choses. Tu sais. Fait que cette approche-là. On couvre les mathématiques, on en couvrant la géographie, combien de temps ils ont marché. On peut parler juste des peuples au lieu de parler de la géographie. Puis ensuite, bon, ben, c'est ce peuple-là, il vivait dans cette région-là. Puis combien de temps tu penses ça a pris aux grands marcheurs? Combien de kilomètres il y a entre les deux? Puis j ai, j ai, je me suis fait dire souvent par les professeurs, tu vas… Au-delà de, tu sais, ils n'ont pas appris les, les divisions, puis les multiplications. Puis les enfants, ils le faisaient, ils faisaient l'extrapolation. Ça va me prendre combien de temps à marcher pour aller là, puis tout ça. Puis le professeur était comme, voyons. Puis on disait, c'est ça, ça c'est notre façon de faire les choses. On les laisse aller. Ils vont, au moins, tu plantes la graine de la curiosité puis ils, va, ils, vont, ils vont faire de quoi avec ça. Les enfants sont, sont phénoménales pour ça. Ils, ils vont trouver une façon de faire les choses. Puis, tu, vu que tu répètes cette histoire-là, tu sais, ça, c'est l'autre chose. Euh, nos histoires. Quand on raconte nos histoires, souvent, moi, je me suis fait dire beaucoup euh, dans le temps, euh, le temps de raconter des histoires, c'était quand le sol était blanc. Si le sol n'était pas blanc, tu avais autre chose à faire que de raconter des histoires. Aujourd'hui, peut-être beaucoup moins valide comme approche, toujours aussi vrai, par exemple. Quand le sol n'est pas blanc, j'ai autre chose à faire. J'ai du gazon à couper. J'ai mon jardin à entretenir. J'ai à, à m'occuper. C'est le temps d'aller voir ma famille. C'est pas difficile. Là. Il n'y a, a pas de neige. Il n'y a pas rien qui m'empêche de bouger. Euh, Peut-être j'en profite. C'est aussi le temps de raconter des histoires à mes petits-enfants. On, on va avec ça. Puis on couvre tout le curriculum, même les formes euh, géométriques. On, on parle de nos différentes habitations. Je vois souvent euh, autour des gens qui montent un tipi dans leur cours, puis qui me disent ça c'est la preuve tu sais, que je suis je, je, je première nation, mais tu j'ai un tipi. C'est comme, si tu savais comment c'est pas dans un tipi qu'on demeurait ici, on n'aurait pas pu euh, dans dans l'Ouest, oui, parce que dans l'Ouest, il y avait quelque chose qui s'appelle un buffalo, euh, puis qui a une peau qui est énorme. Euh, quand, quand tu tannes ça, c'est super grand. Fait que, oui, tu prenais deux peaux, puis tu faisais une habitation avec, eux pouvaient le faire. Nous ici, non. Pas ça. que T'imagines-tu combien de peaux de chevreuil ça prendrait pour faire un tipi ici? Pauvre chevreuil. On ne mm -hmm. courrait après plus pour la viande, juste pour la peau. Là, ah. Non, non. non. Et, ici, on vivait dans des wigwams. Si on faisait quelque chose qui ressemblait à un tipi, c'était un wigwam. On couvrait ça avec de l'écorce. Euh, on avait tendance à faire des grandes maisons. T'sais. Les Hurons faisaient ça. Les Wendats, les Wendats euh, le même monde. Euh, les Mohawks faisaient ça aussi. On avait ces habitations-là semi-permanent ou permanent. On vivait là-dedans l'année. On se faisait des grandes maisons. On était conscient que si on ne se protégeait pas euh, du froid, euh, on mourait l'hiver. Fait qu'on se protégeait du froid. Puis un tipi, ça ferait pas l'affaire. Tu mourrais là-dedans, Fait que pas, pas de tipi Puis j'ai, j'ai pas ce matériel-là à te montrer là, mais je pourrais. Euh, où il y a les différentes habitations qui avaient avait ici. Fait apprendre ça aussi. Tu sais, euh, apprendre ça, puis sois conscient de ça quand tu fais des recherches sur Internet, parce que tu trouves un paquet d'affaires sur Internet. Puis euh, va donc, tu sais, pousse, pousse l'affaire juste un petit peu. Puis va voir euh, de où ça vient. C'est qui cette tribu-là? Puis dans quel bout ils vivent? puis S'ils ne vivent pas dans le même bouc que toi, ce qu'ils disent, c'est peut-être valide. La, la perspective de la vie, c'est peut-être valide. La philosophie de vie, c'est peut-être valide. Mais les, les symboles, pas nécessairement les mêmes. Euh, on me dit qu'à un moment donné, dans l'est de l'Ontario, il y avait du bison. Euh, mais il n'a pas taffé longtemps le bison ici. Il n'aimait il pas bien ben ça. ça. Ce n'est pas, pas bien bien son environnement. Il aime, il aime mieux les grands champs là, avec du blé naturel ou du riz sauvage. Il aime mieux ça qu'ici que à forcer à manger du cèdre et du sapin. Mm -hmm. Je n'aime pas ça. Ben ben. Fait il ne venait pas ici beaucoup. Euh, beaucoup de chevreuils ici, beaucoup de beaucoup d'élan, beaucoup de, de ouais, ouais, Beaucoup d'orignal, euh, de, de ouais. <rire> beaucoup, beaucoup de castors, on le ouais. sait tout. Euh, et en racontant l'histoire des grands marcheurs, tu, tu touches à toutes ces choses-là, tu touches à toute la, géologie, à la zoologie. Tu, tu peux tout inclure, le curriculum qui ont et plus à, à l'intérieur de cette histoire-là, en en racontant un bout, puis en allant à l'est une fois, au sud l'autre fois, à l'ouest, au nord. Tu peux les alterner, tes grands marcheurs qui fonctionnent. À un moment donné, je t'ai dit juste avant la pause que les grands marcheurs ont arrêté de revenir, puis ils ont arrêté de revenir euh, probablement très proche là, de, de l'arrivée des Européens, puis ils ont pris une pause, mais les, les 27 nations autour de Pipestone, euh, eux, ont toujours dit un jour les grands marcheurs vont revenir, puis ils il commence à voir ça sous différentes formes. Tu sais, C'est bizarre de me connecter avec mes amis du Minnesota par Zoom. Euh, J'aime bien mieux être assis autour d'un feu avec eux puis j'en ai euh, que, que de le faire par Zoom. Mais euh, on, on s'adapte. Euh, C'est la grosse affaire des humains. On est capable de s'adapter puis de continuer à fonctionner. Euh, même si la façon de faire change autour de nous. Quand tu dis que euh, ouais. euh, les grands marchands sont sont, ils reviennent, ils sont à, à revenir, ça veut dire quoi, ça, euh, ouais. à la population? Là, ça, ça veut dire qu'eux euh, ont remarqué qu'on euh, on a une rencontre annuelle. On a une rencontre annuelle au mois de juillet. Puis, eux ont, ont remarqué que tu commences à avoir euh, tu, tu commences à avoir des gens qui viennent, puis qui viennent pas juste, euh, ils, ils viennent pas les mains vides. Euh, tu as, as des gens qui arrivent, euh, ils vont s'asseoir, oui, ils sont curieux, ils vont écouter tes histoires, mais eux aussi, ils ont des histoires à raconter. Puis, comme les grands marcheurs faisaient, Tu par chez nous, ça se fait de même. Euh, ils ont, je les ai fait rire au bout parce que j'ai dit, typiquement, là, dans, dans les familles francophones, l'endroit où on se réunit dans, dans la maison, c'est dans la cuisine. Fait que tu peux quasiment dire qu'il y a un franc ou des Franco qui habitent ici quand la cuisine est grande qu'il y a une grande table. Même si aujourd'hui, on n'a plus des grandes familles à 16 enfants, euh, on me semble quand je vais dans une maison, où il y a des francophones. C'est comme un, une obligation. Ça prend une grande table, puis il faut avoir de la bouffe pour tout le monde. Ça, ça les a fait rire au bout. Puis on dit, tu parles comme nos grands-parents. Euh, euh, en passant, le Minnesota, euh, ça, ça m'a étonné beaucoup. Euh, il y a un musée à Pipestone. Euh, et quand, quand je suis rentré au musée, il euh, y, y avait des choses écrites sur le mur en français. Puis, il y avait euh, une carte de, de la Nouvelle-France. Puis, Pipestone était à la limite ouest euh, de, de la Nouvelle-France. Euh, et euh, le, le nom original de, de la place euh, qui a été donné par les Européens, ça a été donné par les Français. Puis, le territoire du Minnesota s'appelait l'Étoile du Nord. L'étoile du Nord. Du... Oui. Ah. Puis tout leur système a resté euh, francophone. Euh, le gouvernement était francophone. Leur système d'éducation était francophone. Jusqu'à temps que le Minnesota euh, se joigne aux États-Unis. Puis comme condition de « tu deviens un, un État des États-Unis », c'est qu'ils devaient changer la langue euh, d'opération la à l'anglais. Et ils l'ont fait à, à ce moment-là. Puis ça m'a expliqué aussi pourquoi, tu sais, quand j'étais jeune, leur équipe de hockey s'appelait les « North Stars mmh. ». Je ne comprenais pas là, pourquoi, pourquoi les North Stars du Minnesota, là, parce qu'ils ne sont pas aussi au nord que ça. C'est pas c'est la traduction directe de l'histoire de la place. C'est l'étoile du nord. Ça, ça fait que ce serait une grosse communauté francophone qui était là, à ce temps-là. Oui, oui. Oui, oui, oui. Tu as, as beaucoup de noms franco là-bas. Euh, malheureusement, la, la langue s'est perdue parce que tu après 200 ans de « je ne la parle plus euh, ». Ça, ça se passe, mais les noms de famille euh, sont restés là. J'ai rencontré des Bélangers là-bas, j'ai rencontré des Lefebvre, des Laflore, euh, des Gagnons. Ça m'a surpris beaucoup, mais j'ai rencontré des Gagnons là-bas euh, qui, eux, me disent, ben, tu parles comme mes grands-parents, ou si ils ont connu mes arrière-grands-parents, ou mes, parleurs, mes, mes parents, mes grands-parents me parlaient comme ça entre eux. Mais nous, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Ah. Fait. Ça aussi, euh, euh, quand il y a eu la rencontre au mois de juillet, là, tu disais, ça, c'est des gens qui viennent de partout, euh, du Canada, euh, des autres euh, nations autochtones. Euh, oui, tu as, as des gens d'un peu partout euh, de, de sur l'île de la tortue qui, qui viennent. Euh, ils, ils font de l'annonce plus ou moins, tu sais, c'est pas il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de euh, t'as beaucoup de, de gens qui se cherchent, qui qui sont sur euh, sur une quête spirituelle ou qui ont entendu parler de la pipe autochtone, tu sais, le, le fameux peace pipe, ou le, ici aussi, là, ils ont entendu parler de la, de la pipe autochtone, le fameux calumet, le calumet de paix et qui, qui recherchent ça un peu, puis qui viennent s'asseoir là-bas, puis qui trouvent autre chose, là, qui trouvent justement ça, le partage d'histoires, puis euh, pas, pas l'histoire écrite dans un livre, mais nos, nos histoires, nos, nos euh, légendes, nos, nos choses. Là. Puis t'entends ces choses-là? Ça, c'est des histoires <rire> Quand... c'est des histoires orales qui se partagent. Là. Puis euh, ça, est-ce est que c'est des histoires que on va dire, spécifique à une région, qui, qui, Quand qui se parle, on va dire euh, dans, dans l'est du Québec ou euh, dans les maritimes ou quoi? C'est ça. Euh, tu, vas, tu vas faire comme un préambule à ton histoire, puis tu vas dire cette histoire-là. Moi, euh, mon père vient de la Mauricie, Trois-Rivières, Cap de la Madeleine, euh, Shawinigan, ce bout-là. Là. Et euh, il, il m'a raconté beaucoup de légendes de là-bas, beaucoup d'histoires de là-bas que je connais. Fait que tu fais un préambule, puis quand tu partages cette histoire-là avec les gens là-bas, tu dis ça, ça vient de de la Mauricie, du, du Québec. Euh, Puis c'est étonnant des fois de voir que, hey, on, on a une histoire semblable au Nouveau-Mexique qui n'a rien à voir avec le Québec. Euh, Ou euh, quelqu'un pose une question, comme euh, la, la plus commune, c'est euh, l'histoire de la pipe, comment la pipe est arrivée, pourquoi la pipe, pourquoi pourquoi le, le tabac, Pour pourquoi, pourquoi ça. Puis euh, la plus connue, celle que tu vas retrouver partout sur Internet, c'est l'histoire de la femme Bison Blanc. Euh, par contre, euh, il y en a beaucoup d'autres. Puis les, les autres... Tu, tu peux les retrouver, euh, pas nécessairement sur Internet, euh, mais si tu fais des recherches dans des bibliothèques ou si tu te renseignes auprès d'universités, euh, tu vas voir qu'il y en a au moins une dizaine euh, d'histoires différentes de comment la pipe euh, est, est arrivée. Fait que quand quand j'ai dit ça la première fois, ils m'ont dit wow, euh, non, il n'y a pas juste une histoire. assis toi mon jeune, on va te raconter des enfants. Fait ils m'ont partagé euh, comment la pipette est, pipe est, euh, euh, pipe est arrivée chez les ou comment la euh, pipette est arrivée chez les Lakota, comment la pipette est arrivée chez les haïdes. comment c'est très songé puis ça l'essaie d'expliquer des choses mais il n'y a pas juste une histoire, il n'y a pas juste une perspective de la vie oui. est-ce que euh, les histoires qui partagent c'est tout le temps des euh, euh, d'héritage ou de culture c'est souvent les histoires qui se partagent là-bas c'est euh, suite à une question Quelqu'un va demander une question, comme comment comment le maïs, tu sais, ça vient de où le maïs? Puis tu, tu, vu que tu as une, une, une base de connaissances là-bas, puis que tu as... T as des gens déparpillés un peu partout, bien, du bruit va dire, « Ah, moi, j'ai une histoire pour ça, je connais. Mon grand-père m'a raconté ça. » Puis, tu un Algonquin qui va dire, « Oh, euh, moi, j'en ai un autre. » Puis, euh, tu quelqu'un du Mexique qui va dire, « oh un instant, moi, c'est comme ça. Euh, » Puis, qu'est-ce qu qui est beau pour moi, c'est pendant cette rencontre-là, il euh, n'y a personne qui dit euh, « Mon histoire est valide puis la tienne elle l'est pas. » Je ne te dis pas à l'extérieur, je te dis pas à l'année longue, mais je te dis au moins pour cette rencontre-là, c'est comme une trêve là, où tout le monde s'assoit puis dit « hum, garde euh, applique beaucoup euh, le bâton de parole ou la plume de parole, puis dit ben, je vais t'écouter, puis je vais t'écouter avec respect. » C'est pas, pas celle-là que je connais. Fait quand je vais avoir la plume, là, je vais te raconter mon histoire ou, ou l'histoire que moi je connais du maïs. Puis, là, est ça ça, est ça prend du est temps. Est-ce que c'est fait d'un centre spécial, ça? Un centre C'est euh, euh, fait à l'extérieur, en, en grosse, grosse partie à l'extérieur. Euh, L'équipe de Keepers of the Sacred Tradition of Pipe Makers euh, monte euh, plusieurs tipis. Euh, si, si tu veux avoir la température, puis se protéger du soleil, puis tout ça, euh, ou si tu veux avoir euh, une rencontre en privé avec quelqu'un sur l'origine des choses, ou qu'est-ce que ça veut dire, mm -hmm. c'était quoi qu'on faisait, c'était quoi que, que les Autochtones faisaient, puis c'est quoi qu'on ne fait plus, euh, puis pourquoi on ne fait plus. Et ça, est-ce qu'il faut que ça invité pour euh, aller là? Euh, donc, tout le monde est bienvenu. Ah, ça fait que tu, euh, tout le monde est bienvenu. Ça fait que tu, si tu veux aller là ou tu veux partager, euh, embarquer sur Zoom, euh, tu, tu fais ta recherche puis là, tu, euh, tu, vas, euh, tu vas là. C'est ça. Euh, les les uh, Keepers of the Sacred Tradition of pike makers. ça c'est long comme titre, euh, les Keepers euh, euh, ont un site web. Que, que tu peux aller voir, puis sur le site web, ils mettent les dates de la rencontre, puis tout ça. Euh, et à, à cette rencontre-là, oui, on a des touristes, des gens qui viennent par simple curiosité. Ils veulent, ils veulent voir comment, comment nos ancêtres s'habillaient, parce que qu'on tu sais, ne s'habille pas toujours comme ça. Euh, comment nos ancêtres s'habillaient, puis comment, comment on fonctionne il y a les autres qui eux veulent un petit peu plus. Ils veulent ils veulent l'histoire. Ils où ils ont une histoire à nous raconter. Puis ça c'est le fun. Fait que tu t'assois puis t'écoutes puis quand c'est le temps de parler tu parles. Puis c'est complètement ouvert. Euh, y a pas de y a pas de tarif fixe euh, comme tel. Tu es, es un adulte. tu es, es responsable de tes choses. Fait que es responsable de ta bouffe, de ton hébergement. Pis, tu viens passer du temps avec nous, puis principalement, tu, tu viens aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Serge. On arrive à la fin de l'émission. Puis, c'est quoi que tu pourrais nous dire pour euh, ton histoire, la fin de ton histoire? Les grands marcheurs, c'est de devenir un grand marchand. Fait que regarde autour de toi, puis sois conscient de où tu es. C'est la, la chose la plus importante. C'est soit conscient de où tu es. Puis pose-toi toi-même cette question-là. Où suis-je? Puis pose-la à, à du monde autour. Puis tu vas rester surpris comment il y a des gens qui ne savent pas où, où ils sont. Quand tu te fais dire quelque chose comme euh, Je suis sur la planète Terre. Ouais, mais si je te chasse sur la planète Terre, je vais chercher longtemps, c'est grand. T'es es où? Puis il y, y a beaucoup de gens qui l'ont perdu, ça, où tu es, où, où je suis. Puis où je suis, ça devrait m'indiquer un peu c'est quoi que je suis en train de faire ou c'est quoi j'ai à faire. Fait que sois conscient de ça, fais-toi une grosse faveur. Sois conscient, tiens-toi debout, puis sois conscient de où tu es de qu'est-ce qu'il y a autour de toi, puis apprends à connaître ton environnement à toi. Le Créateur le fait juste pour toi. Fait prends-en soin. Ça t'appartient. C'est à toi. Je te remercie beaucoup, Serge, d'avoir participé à notre émission. Ça fait qu'on va se parler la prochaine fois. Merci pour ces RH 88.1 et 106.7. Merci beaucoup.